Good morning, allez, Iden, ce soit aujourd'hui, les Nishmat, Avraham Ben Israël, ainsi que l'irfu, Ataraf Baruch, shmuel, Ben Léabetor, Chacho, Israël. Et si vous souhaitez vous aussi d'y prochaine étude du Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Et nous avons l'honneur aujourd'hui de démarrer Maserhet Moed Katan, l'avant-dernière Maserhet du Seder Moed, Ezrat HaShem. Moed Katan, c'est la petite fête, soit les jours de Khola Moed. On va avoir toute une Maserhet où on va parler des de ce qu'on a le droit de faire, ou de ne pas faire, pendant le moed. Khol ha c'est un, un, moitié faite, moitié faite, moitié pas faite en fait. C'est un jour de khol pendant le moed. Mais du coup on est astreint, il y en a qui pensent que c'est un interdit minatora, il y en a qui pensent que c'est minera banane. Regardez le tosotium tov, il fait une petite synthèse. L'agmara, quand on étudie l'agmara dans khaliga, on a l'impression que c'est être. Il y en a qui explique que non, en fait, l'agmara, elle, elle a juste trouvé des preuves de tsuki, mais c'est pas, pas imposé réellement par la Torah. Euh, D'accord, bon, ça c'est l'interdit de Rolla de, de Moed. Qu'il y a certains travaux qui sont interdits, certains travaux qui sont permis. On verra du, tout au long de la macerrette, on découvrira les conditions requises pour permettre un travail. Il y aura des fois, on considérera la perte, on considérera la fatigue que ça implique. On va te permettre de faire des petites choses si c'est pour éviter une perte, mais des petites choses pour éviter une pour, pour gagner plus. Peut-être que non, ce sera euh, le sujet essentiel de Moed Katan avec en plus de ça vers le... la moitié du... Périg et Périg en fait, où, étant donné que les lois de Moed Katan ont beaucoup de... points communs de ressemblance avec les lois de Havelut, les lois du deuil, du coup, on va découvrir aussi les lois du deuil, ça va ensemble. D'accord, on commence tout de suite. Mashkin bata shlakhine, ba moïd ben mi ben mimayan shalza ben mimayan shaloyat shalza batekhila. Avela en m'aïkine lo geshamim, ve kilon, ven osin ou la gefanim. Alors, on va commencer par traduire, on parle D'abord, va nous parler de 2-3 premières Mishnayot pour nous apprendre quel type de champ on a le droit d'arroser et de quelle manière on a le droit d'arroser. Arroser un champ, c'est nécessaire, parfois c'est pour éviter les pertes, parfois c'est pour vraiment faire pousser vos fruits. On va voir exactement quel type d'arrosage, de quelle manière, c'est le sujet qu'on va voir. Juste euh, comprendre le mot d'abord, Bata Shlachim, on va découvrir tout de suite c'est qu'en fait il y, avait deux, il y a deux types de champs. Il y a des champs qui sont arrosés naturellement par les autres de on se contente de ça, on est dans une, est dans une région qui a des bonnes, de bonnes, de bonnes précipitations, on a tout ce qu'il faut. Et en plus de ça, c'est des, des, des végétaux qui ne réclament pas beaucoup d'eau. Ou bien il y a des fois des, euh, des champs qui réclament des, des, des champs assoiffés, qui ont très soif. soifs. Betashlachine, c'est un champ qui est assoiffé. C'est une dérivée de l'araméen. Il rapporte que mechalhei c'est quelqu'un qui est assoiffé. Donc mechalhei, mechalhei, c'est un champ assoiffé. Eh bien ça me dit, ba Tu as le droit d'arroser un champ assoiffé à la et même à la shuvit. Là la shuvit on la laisse de côté un petit peu. On est monté un petit mois à la fin pour mieux comprendre de quoi ça va. Pour le moment j'avance. Donc, on a le droit d'arroser un champ, qui est un champ qui, est, qui a très soif, c'est-à-dire qui a l'habitude d'être arrosé par les hommes, justement, et pas par naturellement, parce que c'est arrosé naturellement par les autres de les pluie, alors tu n'as plus le droit de l'arroser, tu la laisses être arrosée comme il faut d'habitude. Là, notre problème, en fait, c'est qu'on veut te permettre, on veut pas, on veut que tu évites la perte. Bon, alors, comme on va apprendre plus loin dans le machin Guimel, en fait, il y a un champ, pareil, qui a soit fait, si tu, le, si tu sèmes tes graines, tu commences à l'arroser, tu t'arrêtes, tu massacres tout. Si tu as commencé, tu dois forcément continuer avec une bonne fréquence, revenir à arroser tout de suite après, sinon tu, tout s'abîme. Donc, du coup, la Michel me dit eh bien, tu auras le droit de l'arroser. Ben mi mayan chéasabatékhila. Ben mi mayan chaloyasabatékhila. Qu'il s'agisse d'un mayan d'une source d'eau chéasabatékhila qui vient de sortir maintenant pendant Khalomwed, ou d'une source d'eau qui était, qui vient pas de sortir parce qu'elle était déjà là depuis longtemps. De quoi on parle expliquer tout de suite d'abord j'avance encore un peu. Avalanashkinilomime à géchamim, kilon Par contre on ne pourra pas arroser ni des mégchamim ni de l'eau qui s'est stockée à partir des pluies qui ont fait en fait une, une petite mare ou encore un mekilon, c'est le même principe. Mekilon, la différence exacte entre les deux, je sais pas, me kilon c'est plus profond, je crois. Et euh, même chez le bord à moque, c'est ça. De l'eau qui, qui se trouve dans un bord profond. Là on n'aura pas le droit d'arroser. Bon, on explique un peu mieux quand on parle. D'abord, comme on a dit, on parle d'un champ que le but de l'arrosage, c'est pour que les, les plantes ne vont pas mourir. Donc, tu as le droit d'arroser à mini. pas à minima, d'arroser pour qu'elles pour que qu ne vont pas mourir. C'est-à-dire, c'est même pas le choix à minima. si on permet d'arroser, on permet de tout faire, même, d'arroser jusqu'au bout. Et euh, je ne m'engage pas, je ne l'ai pas vu écrit. Mais en tout cas, par rapport, c'est un champ qui a besoin d'être arrosé, T'as le droit de l'arroser. Pour ne pas que ça abuse. Mais attention je veux que tu l'arroses à partir d'une source d'eau, même si c'était une source d'eau qui n'était pas existante avant la fête. Quel est l'avantage de la source d'eau C'est que tu puises et l'eau, elle va se re remplir d'elle-même. J'ai un souci par contre, je ne veux pas te permettre d'arroser de manière à ce que tu vas commencer à arroser facilement, puis après tu vas te mettre à suer et à travailler trop pendant un mois. Ça, je ne veux pas te le permettre. C'est ça ce que la machine me dit que je ne pourrais pas arroser avec les, les grandes flaques d'eau. Soit il y a une grande plaque d'eau, une petite mare qui s'est créée, tu as commencé à arroser, ou Mekilon en fait, c'est plus facile à comprendre. Mekilon c'est de l'eau qui est creusée plus profondément. Tu vas pour le moment, tu vas lever un verre, tu vas arroser, après un autre saut, un tu arroses, un autre saw, tu arroses. Et puis à la fin, tu sais ce qui va se passer, tu vas commencer à devoir te pencher beaucoup et te plier en quatre pour pouvoir aller dans, la, dans, le, dans le trou, pour pouvoir puiser. Là, pour ne pas arriver à cette situation, je t'interdis de, de, de, de prendre de l'eau. Depuis le Mekilon, et même aussi les mekchamim. Les, les flaques d'eau, les grandes flaques d'eau, parce que ça ressemble au Mekidon, en fait. D'accord C'est clair la machine pour le moment Donc la machine, je reprends maintenant très simplement, la machine me dit, même lorsque tu vas avoir une perte dans de, de, de, de, de ton champ, je te permets d'arroser d'un endroit qui va pas trop te fatiguer. Par contre, si c'est un lieu, si c'est prendre de l'eau, d'un puits, où ça peut se transformer en grande tira, en grande fatigue, en gros effort, là, je te le permets pas, même si ton champ, il est... Il risque de s'abîmer, d'accord Ça, c'est pour les lois de Moed Katan. Et maintenant, même principe aussi pour la juvite. La juvite, alors la juvite, à toile ne va pas interdit d'arroser les champs. Ce qui est interdit dans la, dans la Torah, on n'a pas le droit de labourer, on n'a pas le droit de, de, de délaguer les arbres, il y a quelques petites malachotes, mais tout le reste, c'est plus interdit par la Torah, dans la juvite. Du coup, ça va être interdit souvent, midrabanan, mais puisque ça n'interdit interdit que midrabanan, on va le permettre dans certaines situations, en l'occurrence, pendant la chute, on n'a pas d'intérêt à te laisser perdre tes fruits. On veut juste que tu ne vas pas augmenter la production de ton champ. Tu n'as pas le droit de, de faire, des, de faire des, des actions, de mettre des engrais ou bien de, de favoriser la pousse du champ. Mais empêcher qu'il va s'abîmer, là c'est sûr que tu as le droit de le faire. Donc du coup, pendant la chute, tu as le droit aussi d'arroser avec les mêmes conditions. Et même mieux encore, même s'il ne s'agit pas d'un champ qui a beauvé. Parce que sur toute une année, c'est sûr que C'est sûr que n'importe quel champ, il va quand même ton mec mal arrosé. D'accord. Et dernier petit morceau de la Mishnah. Ve'en osin ugiyot la gefanim. C'est quoi faire des ugiyot la gefanim C'est dire quoi Littéralement, vous allez traduire. On fait des gâteaux au gefanim. Non, c'est quoi C'est des gâteaux. Uga, en réalité, en hébreu, dans la vraie euh, terminologie, uga, uga" c'est qu'il a fait un cercle. Uga, c'est qu'on faisait, on a encerclé les gefanim, les, les vignes. Qu'est-ce qu'on faisait exactement en fait Apparemment, je sais pas a Besoin de plus d'eau, il faisait en fait un, une sorte de un charit, comment dire, un petit creuset autour du, autour du Geffen, comme ça l'eau elle se, se stockait là-bas, elle restait là-bas, et comme ça il a il a de l'eau en abondance, comme ça la vigne elle a de l'eau en abondance. Ça c'est où Goth la c'est puisque c'est, euh, c'est pas précisé là, en tout cas je crois que le, le problème c'est que c'est pour. C'est pas juste pour éviter une perte, c'est pour qu'ils qu boivent beaucoup. Et là, de nouveau, on va l'interdire. On va t'interdire. C'est-à-dire qu'en réalité, en fait, à la machine, elle m'a dit les deux extrêmes. Elle, elle, les deux cas de figure défendus, qui sont d'une part éviter une perte, mais avec quelque chose qui est trop fatigant, ou bien ne pas se fatiguer tellement, mais en tout cas avec quelque chose qui n'est pas là pour te sauver, mais qui est là pour te faire gagner beaucoup plus. Là, je te l'interdis aussi dans ces deux cas de figure. La seule chose qu'on te permet, c'est d'éviter une perte en te fatigant pas beaucoup. D'accord et c'est tout pour aujourd'hui. c'est une journée pleine de travail. la C'est là.